Bonjour à tous. Dans le cours précédent, vous avez appris l'option affichage. Révisons d'abord ce qu'on a fait dans le dernier cours. Alors, pourquoi utiliser l'option affichage? L'option affichage sur la page de Writer permet de cacher les fonctions affichées sur la page et aussi afficher les fonctions qui ont été cachés auparavant. Quelle est la différence entre la mise en page d'impression et la mise en page Web? En utilisant la mise en page d'impression, vous pouvez voir chaque page séparément, y compris la page sur laquelle vous travaillez. Cependant, dans la mise en page Web, le document entier apparaîtra sur une longue page. Comment supprimer la barre d'outils de dessin Pour supprimer la barre d'outils de dessin, il faut d'abord cliquer sur le menu Affichage, puis sur l'option Barre d'outils et enfin sur l'option Dessin. En faisant cela, la barre d'outils de dessin est supprimée. Pourquoi utiliser la fonction Rechercher et remplacer Grâce à la fonction « Rechercher », on peut trouver un mot dans le document et avec l'aide de la fonction « Remplacer », on peut remplacer ce mot par un autre. Maintenant, allumez vos ordinateurs et ouvrez le fichier Writer en utilisant la nouvelle méthode que vous avez apprise. Si vous rencontrez un problème, regardez attentivement la vidéo et apprenez en plus. Apprenons!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 OK. Voilà, le fichier de Writer s'ouvre. C'est comme ça, nous pouvons ouvrir le fichier de Writer en utilisant la raccourci. Voyons ce qu'on va apprendre aujourd'hui. Vous allez vous entraîner à utiliser la mise en page d'impression et la mise en page web. Vous allez également vous entraîner à masquer et à afficher la barque d'outils et les délimitations du texte. Vous ferez de même avec la règle et vous vous entraînerez également à utiliser les options plein écran et zoom. Maintenant, tapez la phrase affichée à l'écran et copiez-coller le 10 fois. N'oubliez pas de coller chaque copie sur une nouvelle ligne. En cas de problème, regardez attentivement la vidéo et apprenez-en plus. Apprenons comment utiliser la commande Copier et coller dans Writer. Tout d'abord, sélectionnez le texte que vous voulez copier et coller. Vous pouvez utiliser n'importe quelle méthode de sélection. Puis, amenez le curseur sur le menu Édition. Cliquez-y une fois. Une boîte apparaîtra, d'où vous devez cliquer sur l'option Copier. Vous pouvez aussi utiliser le raccourci Ctrl-C. Voilà, le texte que vous avez sélectionné est copié. Maintenant, pour coller le même texte dans le document, placez le curseur où vous voulez le coller. Ensuite, cliquez sur le menu Édition, puis cliquez sur l'option Coller. Vous pouvez aussi utiliser le raccourci CTRL-V. Voilà, le texte que vous avez copié est maintenant collé dans le document. Pour faire les plusieurs copies de la même phrase, utilisez le raccourci CTRL-C. Continuez à utiliser le raccourci CTRL-C pour faire les plusieurs copies de la même phrase dans le document. Vous pouvez le voir dans nos vidéos. Alors, nous avons fait les plusieurs copies de la même phrase en utilisant les commandes Copier et coller. Donc, c'est comme ça, nous pouvons utiliser les commandes Copier et coller dans Writer. Commençons maintenant à nous entraîner à utiliser le menu Affichage. Tout d'abord, montrez comment masquer la barque d'outils de formatage. Si vous rencontrez des problèmes, apprenez à le faire avec l'aide de la vidéo. Apprenons comment cacher la barre d'outils formatage dans Writer. En ce moment, vous pouvez voir que la barre d'outils formatage s'affiche dans le document. Pour le cacher, tout d'abord, cliquez sur le menu Affichage. Puis, Amenez le curseur sur la barre d'outils. Ensuite, cliquez sur l'option Formatage. Voilà, la barre d'outils Formatage est cachée, comme vous pouvez voir en vidéo. Alors, c'est comme ça, nous pouvons cacher la barre d'outils Formatage dans Writer. Et ensuite, Allez-y et supprimez les délimitations du texte. Et encore une fois, si vous avez des doutes, regardez la vidéo et apprenez à le faire. Regardons cette vidéo pour apprendre comment cacher les limites du texte dans le document de writer. Comme vous pouvez voir en vidéo, le limite du texte s'affiche dans le document. Alors, pour le cacher, cliquez sur le menu Affichage. Ensuite, cliquez sur l'option Délimitation du texte qui se trouve avec une marque de graduation. Après avoir y cliqué, vous verrez que la limite du texte est cachée dans le document. Alors, c'est comme ça, nous pouvons cacher la limite du texte dans Writer. Maintenant, supprimez la barre d'outils de dessin et si vous rencontrez des difficultés, apprenez à l'aide de la vidéo. Apprenons comment cacher la barre de dessin dans le document de texte. En ce moment, elle s'affiche dans le document comme vous pouvez le voir en vidéo. Alors, pour le cacher, amenez le curseur sur le menu Affichage. Cliquez ici une fois. Puis, amenez le curseur sur l'option Barque d'outils. Une autre boîte apparaîtra. Ensuite, amenez le curseur sur l'option Dessin. Alors, pour le cacher, cliquez ici une fois. Voilà, le barque de dessin est caché dans le document. Alors, c'est comme ça nous pouvons cacher la barre de dessin dans Writer. Ensuite, amenez les caractères non imprimables sur votre page. Regardez la vidéo en cas de problème. Regardons cette vidéo pour apprendre comment afficher les caractères non imprimables dans Writer. Alors, tout d'abord, Cliquez sur le menu Affichage. Une boîte apparaîtra. Ensuite, cliquez sur l'option Caractères non imprimables. Vous pouvez aussi utiliser le raccourci Ctrl F10. Voilà, les caractères non imprimables sont affichés. À la fin de la chaque phrase où il y avait de l'espace, comme vous pouvez voir en vidéo. Alors, c'est comme ça, nous pouvons afficher les caractères non imprimables dans Writer. Maintenant, cachez la barre d'outils standard. Si vous n'êtes pas sûr de savoir comment le faire, regardez la vidéo et apprenez à le faire. Apprenons comment cacher la barre d'outils standard dans le document de Writer. La barre d'outils standard s'est affichée dans le document comme vous pouvez voir en vidéo. Alors, pour le cacher, cliquez sur le menu Affichage. Ensuite, amenez le curseur sur l'option Bac d'outils. Puis, cliquez sur l'option Standard qui se trouve avec une marque de graduation. Voilà, la barre d'outils standard est cachée dans le document comme vous pouvez voir en vidéo. Alors, c'est comme ça, nous pouvons cacher la barre d'outils standard dans Writer. Ensuite, Montrez comment vous pouvez réduire la taille de la page. Si vous avez des difficultés à le faire, apprenez en regardant la vidéo. Apprenons comment diminuer la taille de la page dans un document de texte. Pour le faire, cliquez sur le bouton avec le signe moins. La taille de la page sera changée. Notez que la taille de la page diminue à chaque clic. Continuez à cliquer jusqu'à ce que vous voulez réduire la taille de votre page. D'ici, vous pouvez aussi sélectionner la mise en page en cliquant sur « Des trois options » comme vous pouvez voir en vidéo. Alors, c'est comme ça nous pouvons recadrer une page de writer. Ramenez maintenant la barre d'outils de formatage. En cas de doute, regardez la vidéo. Apprenons comment afficher la barre d'outils de formatage dans un document de texte. En ce moment, la barre d'outils formatage est cachée. Alors, pour l'afficher, il faut cliquer sur le menu Affichage. Ensuite, amenez le curseur sur l'option Barre d'outils. Puis, cliquez sur l'option Formatage. Voilà, la barre d'outils Formatage s'affiche dans un document de texte. Vous pouvez aussi Déplacez la barre d'outils formatage à côté roche du document comme vous pouvez voir en vidéo. Alors, c'est comme ça, nous pouvons afficher la barre d'outils formatage dans Writer. Ramener la barre d'outils de dessin est en cas de problème. Regardez la vidéo pour en savoir plus. Regardons cette vidéo pour apprendre comment afficher la barre de dessin dans Writer. Tout d'abord, cliquez sur le menu Affichage. Ensuite, amenez le curseur sur l'option Barre d'outils. Une boîte de d'où vous devez cliquer sur l'option Dessin. Voilà, la barre de dessin s'affiche dans le document, comme vous pouvez voir en vidéo. Alors, c'est comme ça, nous pouvons afficher la barre de dessin dans Writer. Maintenant, Supprimer les caractères non imprimables. Si nécessaire, regardez la vidéo pour apprendre à le faire. Apprenons comment cacher les caractères non imprimables dans un document de texte. Dans ce document, les caractères non imprimables s'affichent à la fin de la chaque phrase comme vous pouvez voir en vidéo. Alors, pour les cacher, cliquez sur le menu Affichage. Puis, cliquez sur l'option Caractères non imprimable qui a été activée plus tôt. Voilà! Tous les caractères non imprimables sont cachés dans le document. Alors, c'est comme ça, nous pouvons cacher les caractères non imprimables dans Writer. Ensuite, ramenez les délimitations du texte. Si vous ne réussissez pas à le faire, regardez la vidéo. Regardons cette vidéo pour apprendre comment afficher les limites du texte dans Writer. Tout d'abord, cliquez sur le menu Affichage. Une boîte apparaîtra. Ensuite, cliquez sur l'option Délimitation du texte. Voilà. La limite du texte s'affiche dans le document de Writer. Alors, c'est comme ça, nous pouvons afficher la limite du texte dans Writer. Maintenant, ramenez la barre d'outils standard. Si vous rencontrez un problème, regardez la vidéo pour en savoir plus. Regardons cette vidéo pour apprendre comment afficher la barque d'outils standard dans Writer. En ce moment, nous pouvons voir la barque d'outils formatage et la barque de dessin dans le document. Alors, pour afficher la barque d'outils standard, vous devez cliquer sur le menu affichage. Ensuite, amenez le curseur sur l'option Bac d'outils. Puis, cliquez sur l'option Standard. Mais, nous ne pouvons pas l'avoir dans le document. Alors, pour le rendre visible, cliquez sur le bouton avec les cinq points et faites-le glisser vers le bas. Voilà. La barre d'outils standard s'affiche au-dessus de la barre de formatage, comme vous pouvez voir en vidéo. Ensuite, cliquez sur les cinq boutons. Again. Ensuite, cliquez sur les cinq points de la barre de rechercher et faites-le glisser vers le haut pour le placer sur la barre d'outils standard. Donc, c'est comme ça nous pouvons afficher la barre d'outils standard en Writer. Et enfin, rendez votre page à 100% de zoom. Encore une fois, regardez la vidéo si vous avez un problème. Apprenons comment augmenter la taille de la page en utilisant l'option Zoom dans un document de texte. Pour le faire, Cliquez sur le bouton avec le signe « plus » situé dans la boîte de dialogue Zoom. La taille de la page sera augmentée, comme vous pouvez voir en vidéo. Continuez à cliquer jusqu'à ce que vous voulez agrandir la taille de votre page. Alors, c'est comme ça, nous pouvons zoomer dans notre page de Writer. On va terminer le cours d'aujourd'hui ici, alors fermez votre fichier. Si vous ne fermez pas votre fichier, votre ordinateur ne s'éteindra pas correctement et cela peut endommager votre fichier, ce qui signifie que vous pouvez perdre votre fichier. En cas de doute, regardez la vidéo pour apprendre à le faire. Apprenons.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 Dans la leçon d'aujourd'hui, vous vous êtes entraîné à utiliser les sous menus de menu affichage tels que mise en page d'impression et mise en page web. Vous vous êtes également entraîné à afficher ou à masquer la barre d'outils, les délimitations du texte, les règles, les caractères non imprimables. Vous avez également appris ce qu'est le zoom. Alors, bonne journée et à bientôt!